C'est le moment de la déclaration de député la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Les entreprises à Ottawa, à Shawa, sont très préoccupées des impacts dévastateurs de COVID-19 et d'essayer de survivre. J'ai entendu des entreprises, des euh, associations d'entreprises et des chambres de commerce. Ils veulent qu'on sauve les gens et qu'on puisse euh, avoir des aides pour les petites et moyennes entreprises Ils ont besoin des outils, des, et afin aussi d'internet de, de, pour qu'on puisse trouver et aussi des subventions pour les salaires parce que le programme fédéral n'est pas assez et donc on veut avoir des ressources pour assurer que euh, qu'on puisse avoir et l'investissement dans les outils que les entrepreneurs ont besoin. Les propriétaires euh, commerciaux n'ont pas assez d'argent et euh, on veut que le premier ministre demande au fédéral de faire donc il faut appuyer les gens pour qu'il y ait des directives claires. Comment avoir des, euh, de l'équipement? Les, les petites et moyennes entreprises ont, ont toujours été. Euh, la épine dorsale de notre économie et refaçonner l'avenir, ça sera très important. Et ce gouvernement doit en appliquer des mesures pour réussir les petites mesures, les petites et moyennes entreprises, puissent survivre pas juste espérer qu'elles le fassent. J'ai hésité d'interrompre la députée pendant la déclaration. Je demande à la députée d'avoir de, de, du silence pour que je puisse entendre la députée. Ou le député. Order. À l'ordre. Régression de député de député de branton -Fern. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître les travailleurs de première ligne extraordinaire dans ma circonscription de, de Brent partout en Ontario. Dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, les gens de personnel de, de la technologie d'information, tout le personnel de soutien sur les routes, les ambulanciers, les pompiers, tous ont aidé les travailleurs de soutien. Dans les établissements de soins de longue durée, les infirmières de proposer les gens au nettoyage et aux loisirs et les agriculteurs et les familles d'agriculteurs. Dans nos magasins, les pharmaciens, les adjoints, des caissiers aux épiceries travaillent pour mettre des choses sur les étagères. Des travailleurs qu'on ne voit jamais. Des techniciens de l'électricité, de hauts professionnels de télécommunication qui donnent à chacun de nous des renseignements afin qu'on puisse parler à nos proches. Un grand merci à tous dans notre province qui ont répondu à l'appel pour aider et empêcher les éclusions de COVID-19 et aider les Ontariens qui travaillent chaque jour. Récemment, j'ai travaillé dans la les foyers de soins de longue durée pour voir ce qui se passe sur le terrain. Si je pense aux résidents qui ne peuvent pas, pas voir leurs proches, mais j'étais impressionné de la préparation si contre ce virus mortel. Si vous êtes un chef de file, un directeur, et si vous voulez reconnaître des gens qui ont fait un bon travail, contactez votre député local. Déclaration de député, la députée de kitchener Center. Merci. L'annonce de paiement pour la pandémie a été annoncée le 24 mai, mais c le 24 avril, ce n'était pas jusqu'au 15 mai qu'on a contacté les employeurs admissibles. C'est cinq longues semaines, quatre longues semaines, où les gens se demandaient s'ils étaient admissibles et si leur travail était apprécié par ces gens. On, a, on sait qu'il y a eu des... Des manques de personnel suite aux réductions et euh, d'avoir des, euh, des critères qui n'ont pas annoncé s'ajoute encore. Les préposés reçoivent de, de l'argent de pandémie et pourquoi la personne à côté là, euh, ne l'avait pas parce qu'ils voulaient juste aider de façon temporaire. Pourquoi les ambulanciers n'étaient pas sur la liste des gens qui trouvent, de, qui donnent des IRM et les préposés au bureau qui aident au, au, au, à organiser les choses, ou les gens dans les laboratoires, ou les gens qui veulent naviguer les services. Contre les toxines. Pendant quatre semaines, le mot personnel a suivi, même si on a vu plus de rôles. On est frustré que ce gouvernement prend tellement de temps à ajouter les, les personnes de première ligne qui nous maintiennent en sécurité. Le vrai leadership demande une planification bien pensée et une transparence complète. Faites mieux. L'Ontario vous suit. Je vais demander aux députés indépendants de maintenir le volume de leur voix un peu plus fort. Pendant des déclarations des députés, j'ai besoin d'entendre la députée ou le député qui parle. Demontrez du respect, s'il vous plaît. Déclaration de député, le député de Whitman. Bonjour, Monsieur le Président. En réponse à l'épidémie à Community Care Durham, on a lancé le programme de boîtes alimentaires. On veut appuyer les résidents pour qu'ils puissent avoir l'essentiel pendant cette période difficile. Avec le soutien d'entreprises locales, les boîtes alimentaires ont l'essentiel pour l'alimentation qui sont produites dans la région de Durham. Ces boîtes, Monsieur le Président, sont livrées partout dans la région de Durham et soulagent la pression sur les proches immédiats pour qu'ils puissent donner les soins aux gens vulnérables. Community Care Durham, c'est un organisme communautaire qui a beaucoup de. une longue histoire de travail aux so, proches soignants et a aidé, qui aide des gens qui ont des problèmes physiques, mentaux ou reliés à la vieillesse. Community Care Durham va continuer à être un partenaire avec les entreprises pendant cette période difficile. Je remercie le personnel à Community Care Durham et tous les bénévoles qui donnent ces boîtes. Vous faites toute une différence dans la vie de beaucoup de gens à Durham. Merci, Monsieur le Président. Déclaration du député, le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. La demande d'agents de, de sécurité a augmenté beaucoup pendant la pandémie de la COVID-19. Ces hommes et femmes à qui ont demandé d'avoir un rôle de première ligne très euh, difficile et qui assurent la sécurité dans les épiceries, les hôpitaux, les soins, les foyers, etc. Et beaucoup d'agents de sécurité travail double quart, mais il y a beaucoup de demandes. 5 000 postes sont encore ou, uh, pas comblés. Le gouvernement avance lentement quand on se enlève les restrictions économiques. Il a de, les bonnes nouvelles, c'est que les milieux d'Ontarien et ontariennes sont prêts à prendre ses rôles. Les premiers permis et les tests sont euh, suspendus, donc on ne peut pas qualifier en tant qu'agent de sécurité pendant que les établissements de tests sont fermés. La province doit enlever et continuer à faire des tests en ligne et les certifications. Pendant cette pandémie, on a besoin d'agents de sécurité. Un programme similaire a eu lieu au Québec. En dépit des dangers tra euh, de travail dangereux essentiels des agents de sécurité, des agents de sécurité ne donnent pas les 4 dollars euh, pour la pandémie comme on a promis. Beaucoup d'agents de sécurité dans les hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée, les centres d'étention dans des rôles qui demandent où ils doivent euh, se mettre en danger. Il faut changer cela. Déclaration de député, la députée de Scarborough-Gildwood. Monsieur le Président, c'est un honneur de prendre la parole au nom de la population de scarborough Silver. Je remercie tout le monde qui fait leur part pour arrêter la propagation de COVID-19. Nos euh, héros de santé, et en particulier vendredi où l'association a envoyé des paquets d'alimentation de, à midi. Et je remercie tous les travailleurs essentiels qui font fonctionner la province. Je veux reconnaître aussi les difficultés que les petites entreprises reconnaissent non seulement. Scarborough, mais partout dans la province. J'ai contacté des petites entreprises depuis quelques semaines et des propriétaires à Scarborough-Guildwood et j'ai une consultation de recouvrement des petites entreprises et j'ai entendu euh, le propriétaire de JC Hall euh, Bankwater et les propriétaires de JCNC Electron, une petite entreprise qui existe depuis 65 ans. Je veux à M. KDC qui a modéré cette session. Je veux remercier l'association d'entreprises Scarborough qui ont eu des réunions virtuelles pour faciliter le réseautage, le partage d'informations et des partenaires novateurs. C'est clair que certaines entreprises sont mieux situées pour se remettre et s'adapter à la Covid 19. Mais si les entreprises survivent, ça dépend en grande partie des mesures que le gouvernement va prendre dans les semaines à venir. Les messages des PME est clair avec des revenus réduits de façon drastique. Ils ont besoin d'aide maintenant, du soulagement pour les loyers et d'autres mesures. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Burlington. Merci. Burlington est une communauté qui n'est pas pareille à d'autres. Nous nous rassemblons pendant des bonnes époques et la mauvaise époque. J'aimerais remercier certains des organismes locaux qui ont donné la main à chaque jour pour aider quelqu'un. La Banque alimentaire de Burlington qui a aidé 600 000 familles, 650 familles, deux fois celles qu'en avril. La Société des Compassions, Food for Life et l'Église unie, aussi bien que la du Salut de Burlington. Je veux reconnaître le groupe des pères qui a soulevé 6 110 dollars et 387 livres pour la place, des, la place des femmes de Alton. Nous, on se rassemble en, en ligne. 2600 personnes sont, uh, sont jointes au groupe de Facebook uh, Burlington on Restaurants et, et uh, on fait la diversion. Quand le confinement a commencé, j'ai... Uh, ouvert plus longtemps mon bureau pour aider les gens à naviguer à tous les palais de gouvernement. Et il y a eu des permis de mariage urgents. Et merci à Amber le Point, uh, greffier à Port Colborne, et le bureau de Markham aussi qui ont aidé. L'ajustement à la réalité de six pieds a été tout un défi. Uh, mais uh, Burlington a répondu à l'appel comme toujours. Merci. Déclaration des députés, des députés de l'Université de Rosedale. Quand je travaille, à, à, je marche à l'Université de Rosedale, je vois plus de magasins vides. Sur College, sur Bloor, sur Dandas, le, le marché Kensington, les petites entreprises sont en faillite et ils ne peuvent pas payer l'assurance, les services publics, les loyers astronomiques. Deux tiers des locataires commerciaux n'ont pas payé les loyers de mai. Euh, il y a euh, un propriétaire qui a permis, Martin Longway, propriétaire de Base Camp Climbing Gym, et, et il investit pour faire une gymnase dans un ancien cinéma. Nishdish, c'est un restaurant sur Blue, a eu tellement d'obstacles à ouvrir qu'il est fermé. Elgatooner, un restaurant italien sur la rue. Euh, College qui était propriété de Carmine et Ravielle, a envoyé sur Facebook en disant qu'on a eu la fierté de servir depuis 1960 la ville. Il y a tellement d'entreprises qui sont fermées. Fermé, fermé, fermé. Ces entreprises euh, emploient des gens et donnent de la vie à la vie, aident à la culture et à l'identité de la vie. Euh, le gouvernement ontarien, un message à vous, mais, employez un moratoire et empêchez des loyers commerciaux. Aidez nous à survivre à la pandémie. Merci. Pour la troisième fois, je demande aux députés de maintenir leur voix pas très forte quand d'autres députés présentent leur déclaration. Et je dois demander aux côtés du gouvernement. Il faut se respecter. La ministre des Richesses naturelles et des Forêts, à l'ordre, s'il vous plaît. Déclaration de député, la députée. Merci. Je veux parler du rôle critique que l'aéroport international de Hamilton joue dans la lutte contre la COVID-19. Hamilton est le centre pour la livraison de l'équipement de protection individuelle et c'est aussi l'aéroport cargo le plus grand au Canada. Le 11 avril, un avion de 600, 767 est arrivé à Hamilton de Shanghai avec 75 000 livres d'équipements de, de protection individuelle et d'autres équipements. Et depuis cela, beaucoup sont arrivés de plusieurs sources partout au monde. Les envois sont temporairement entreposés dans un, un local de cargo de 70, 77 000 pieds carrés avant d'être livré tout au monde. On, on se spécialise dans les fournitures biomédicales et pharmaceutiques. À l'aéroport Hamilton Cargo, les livraisons travaillent avec les partenaires DHL, Purolite, UPS et Post Canada qui travaillent pour répondre aux besoins de tous ces équipements. Je félicite les gens qui travaillent à l'aéroport de Hamilton et la PDG de l'engagement à maintenir la chaîne d'approvisionnement et pour que l'Ontario reste en sécurité. Merci. Excusez-moi. Le député de Peterborough-Cowarta. Merci, Monsieur le Président. Ce qui semblait, c'était une éternité. À la dernière semaine de mars, M. Timberg m'a contacté pour savoir si c'était possible sur les réjections de COVID-19 d'avoir une levée de fonds avec un tel Et il voulait aider les citoyens parce qu'il avait travaillé à cette initiative, cet organisme qui s'appelait Peterborough Strong. peterborough Fort. Et c'était modifié pour qu'on puisse observer des règles d'éloignement social. Et avec l'aide de Meg Murphy, Pete, Neil Morton, Jeff, euh, le concept final a été élevé. On a enregistré des chansons ou des messages et on a combiné pour un, un spectacle de deux heures qui a été préservé à Koji Koji TV. 54 artistes locaux ont pris parti et 35 célébrités ont envoyé des messages d'espoir à la collectivité. Notre premier ministre Ford a envoyé un message d'espoir à la communauté. Toutes les recettes vont au fond de au, Fondation communautaire de Peterborough et euh, United Way. Et on a terminé avec la chanson de, de Tragically, Bob Cajun. Merci. Merci, c'est la conclusion des déclarations de députés de cette.